A skip, l'union fait la force Bang, bizarre Seul je me sens plus fort Comme un massif JR wesh Dis-moi si es toi Je crois pas Ils sont dans moi plus loin que les normes J'pull-up des kills négro. je pull up des kills J'écoule cette putain de livraison express La S, c'est ma phobie C'est ma phobie oui. Que je finisse man C'est ça en mama. Mama, Maman Je fais M et on fait nos valises. Non, je réalise, hop, mais veille sur moi des cieux. Darlan, malin du RDM, un ref, un vrai soldat.